L'un des défis les plus demandé sur YouTube. En commentaire, vous n'avez pas arrêté. Un top 1 avec un seul kill, mais nous dans top la pique. Top 1 avec, avec un maximum de dégâts, défi, sans kill aucun défi, kill. faire un seul kill, le dernier joueur reste à Chaud, H1, la fée pour vous. Zé Coucou YouTube Ça fait longtemps qu'on m'avez demandé une game avec zéro kill. Comment c'est possible de gagner une game avec zéro kill Vous allez peut-être le découvrir juste maintenant. Pensez à liker commenter, référencer cette vidéo parce qu'elle est incroyable. Bisous. Les gars, regardez bien les dégâts. C'est ça qui va être le plus important. Je sais, il y en a deux dans ce bâtiment et j'en connais une ici qui est très simple. Donc si je veux avoir de la chance, c'est là. J'essaierai une seule fois, messieurs. Une seule tentative. Porte. Bonne porte. Ça me stresse ce message reçu là. Ah, C'est parti chat. C'est parti. Je suis parti pour un top 1 1 kill. Les avoir des surprises comme ça sur la route, hein. Mais ça devrait pas être si compliqué. <rire> Il y a eu quelques rebonds, les gars, mais euh, impeccable. Je vais pas faire de drapeau avant que la première zone touche. On va pas, euh, on va pas perdre des drapeaux pour rien, bêtement. Je vais acheter mon loadout en plein milieu Pour être tranquille Et pour que le défi soit extrême Je vais prendre juste le bouclier Aucune autre arme Monsieur Larbin Merci pour les 5 subgifts monsieur Larbin J'aurais fait plein de, plein de drapeaux à l'attendant. Je vais commencer. C'est okay, je... pour ça que les camions sont très utiles pour les rotations, etc. C'est quand même. Alors, il y a deux ennemis là et trois ennemis là. Et moi, je vais aller en plein milieu faire un drapeau. Parfait. Zéro dégâts, zéro kill, les gars. Je suis bien. Là, je suis bien. Là, je suis là, dans ma game. Comme dirait Saxie. What Et Monsieur Marc Bah, ma chat. Envoyez plein, plein d'amour à, à Monsieur Marc qui renvoie 20 sub -gifts. Merci beaucoup, mecha. Aïe, mmh. aïe, aïe, aïe, aïe, les gars. Ça, ça régale. Ça régale, ça régale. Ok. Euh... En fait, il faut tilter un truc, c'est que... C'est pas si facile à voir que ça, les drapeaux. Oh, ce mec s'acharne sur mon camion sachant qu'il y a 3 ennemis autour de lui. Et c'est vraiment s'acharner hein. Les 5 balles elles ont hit. Hein. La zone et -la. Okay, Monsieur Werewolf dans mais chat Envoyez de l'amour s'il vous plaît C'est moi monsieur Larbin à votre service On va jouer au golf monsieur Larbin merci Hérou pour les 5 subgifts, merci beaucoup Merci Billy, bien joué gros, très rapide okay, la zone et -la. Je zigzague zigzag au milieu des gens les gars Merci, monsieur Larvin. Et merci, monsieur WeeWolf. Il me faut plus d'informations, les gars. Oh, monsieur WeeWolf! Autoréal, je vais la prendre, je vais la prendre. Tu en de plus? Allez, les ultras. Merci, les gars. Merci beaucoup. Bon, là, dans ma game, je suis parfait. Tu vois, j'ai un masque en or. J'ai le super drone. J'ai déjà 4 zones d'avance. Là, là, dans la game, je suis bien, en vrai. Hein. J'aurais dû fermer ma gueule. Alors, pourquoi est-ce que ça m'a paralysé Comment il est passé Arrête, arrête, arrête Mais échappe-toi bah, Barre-toi Putain, il fallait, il fallait un autre coup de bouclier pour le tuer. Mais j'ai pas pu lui mettre. Risquer la termite Il fallait. Il fallait que je l'empêche de ressortir. Il l'aurait pas traversé le feu. C'était quand même un joueur qui jouait allongé avec une avec une boule frog donc j'étais senti... j'étais plutôt tranquille tu vois. Dégâts 242 dégâts. Il était il était à 7 HP de mourir ça veut dire les gars. de la voiture qui arrive à wake vers moi là au point la zone. Merde. Ah ça va, juste euh... C'est spotted ou c'est pas spotted les gars <rire> C'est spotted ou c'est pas spotted Quel enfant de pute Ok bon, on a un streamhack et c'est une rose. Je me fais jamais rush comme ça gros Ah putain. Le tue pas. Il va se faire tuer par quelqu'un d'autre. Pas grave les gars. On va continuer à yep. Bute-le, ça compte pas. Ah mais bah si gros. On prend, on prend, tout en compte. Hein. savez les gars, je vous, ai, je vous ai dit à Streamac. Yeah. Vous pensez que dans sa, je suis sûr que dans sa tête. Vous avez vu, il y a un, au point la zone. Il y a un joueur juste en bas. Gaz en zone de je me déplace tranquillement les gars. J'ai en train de full m'organiser les gars. Mais suis en train de m'organiser comme un ouf hein. Vous avez son Y'a quelqu'un Vous avez entendu La porte elle s'est ouverte, pile quand je suis parti. Ok. C'est super simple du coup. Maintenant que j'ai la zone, les gars. Hop. Je vais rentrer la bagnole à l'intérieur, gros. Je vais rentrer la bagnole, la foutre de côté. Fais chier, merde oh, Il doit avoir un autoréa à ce stade du jeu. Et merde Ah, c'était trop tentant. J'ai craqué, gros. Bon. On n'a rien vu. Ah, c'est le réflexe, vraiment. J'ai le réflexe de tuer, les gars. Il n'y avait pas un trophy Bah ben, si, il y avait un système trophy. Regarde, il est encore là. Normalement, il pouvait pas me balancer tous ces stuff. Hein. Personne n'a vu si personne a vu les gars, un petit montage, on voit rien. On coupe ce moment. Il y a que nous qui saurons. Il right y a pas eu de kill du coup. Pas vu, pas pris. <rire> OK, j'ai la dernière zone les gars. On est zone 3. On est bien. Non, on a dit que j'avais le droit à un kill. Faut juste que maintenant j'en tue plus. En vrai il méritait de crever tu vois le, le, Il avait dû faire les zones comme moi tu vois Sauf que lui il joue en mode sérieux Chaud Bersescan J'ai niqué mon joker les gars Donc maintenant Maintenant c'est soit la mort Soit rien Je vois un sniper PAM Je l'aurais tué 5 fois cet enculé. Soit tché, tché. Sors le drone amélioré. Sors le cross-volé. Putain, je pourrais faire du Joule mais version geek ça veut dire. Sors le drone amélioré. Pourquoi oh, tu as pas d'armes Je viens d'arriver. Je suis en train de faire un défi. Un kill maximum. Le problème, c'est que ça devait être le dernier, le 1 kill. Tu comprends bien. Sauf, sauf que là, tu vois bien que c'est pas le dernier. Je vais.. Je vais essayer de, de me rendre invisible. Vu que, mon skin, vu que mon skin est rouge. Je vais tenter une technique de dissimulation, les gars. Ouais, je En vrai, je suis sûr que c'est super perturbant. C'est un métier les gars Putain, je suis... Mec je vais mettre en rouge là dans le coin Mes couilles que je suis visible Il y avait quelqu'un qui me traquait <rire> Imaginez Imaginez il y a un mec qui se pointe ici C'est quoi Et tu fais ça en plus Faut que je mette des pièges les gars genre des, genre, genre des trucs Que les gens vont être obligés de prendre tu vois Je suis sûr que je peux me cacher derrière Et le mieux pour être dans la sournoiserie ultime, c'est de l'ouvrir comme ça la porte. Attends. Comme ça, le mec, il va vouloir rentrer. Attends. Encore un tout petit peu. Hop là. Comme ça, le mec, il va regarder en scred. Le seul truc qu'il va voir, c'est cette grosse quicheta Alors que moi, je serai là, tu vois. Et là, il me voit pas. Hein Parfait. Attends, je rajoute le bouclier et je me, et je me cache en dessous. <rire> ça, ça devient trop chat Ça devient trop Merci JBN pour le sub gift Lucas pour le sub gift ready Pour les 13 mois T'es en fantôme Non Attends et je pourrais Tant que, que j'y suis à faire les choses proprement t'as plus de grenade, allez casse toi casse toi, t'es pas chez toi j'ai pas le droit de faire trop de kills, casse toi allez casse toi, je t'ai dit te barrer ton car coup, il faut que je foute un autre piège dans l'escalier C'est barré, c'est ma pute, hein. t'as cru quoi? Eh? Je suis dit de te barrer de chez moi, tu te barres. Hein je me suis servi des paralysants pour temporiser. Même pas eu besoin de balancer une termite. Il faut que je foute une autre quicheta ici pour me protéger. Comme ça, le mec, son premier réflexe, c'est ramasser la quicheta. J'ai pas la prochaine zone. Drone, non? Il faut attendre le bon moment pour le drone. Là, c'est pas le bon moment. Je m'y connais. Ils aiment bien les frappes de précision, non bon. C'est le moment de sortir de sa cachette Que okay, les trois mecs sont bord de zone, zone Ralle lui oh. Pan pan oh, Putain il s'est fait se vu. Je suis un ninja Ah oh, merde il y en a un qui a sauté dans la, dans la zone Non, viens pas sur moi. moi. Moi, je suis occupé. Je suis occupé. Je suis pas là. Viens plus ici. Tu casses les couilles, gros. Euh, range la manette El famoso gaz en or les gars El le famoso Mais non On est tous les deux On est tous les deux frérot T'as plus de masque Moi j'ai un masque avec une barre Ok je le tente Je te bolosse gros Dans le gaz, dans le gaz, dans le gaz. Il ne reste plus aucune cible. OUI Je <rire> <rire> suis rentré dans leur tête à ces enculés! Ah, Ah, c'est oh, pas grave! Ouiiii! Défait, Mixi, chat! Deux kills Oui, on va aller pour toi celle-là. Et oh. hey, c'est un autre sub. Attends, attends. Hey, guys, well played. I have two kills and I win the game. This game is easy. Easy. Easy, guys. Tu sais, c'est le genre de mec. Il a une gueule qui s'est fait cartonner par un scénic. Qui va quitter, qui dit "Well played, dude, Well played." T'as qu'une envie, c'est lui enfoncer sa gueule sur le clavier.